Ça y est, Local Attitude a son lieu de vente fixe. Il est situé dans le centre commercial Emile -Cou Nord. Pour l'instant, c'est déménagement, nettoyage, aménagement, décoration, pour une ouverture prévue le 17 juillet. Les bénévoles en parlent. Ça évite de faire des allers-retours parce que c'est fatigant quand même à la longue. Maintenant, on va pouvoir se poser, s'installer comme vraiment on en a envie. Et ça va pouvoir permettre de, de développer le, le projet et d'aller au-delà de euh, l'activité au de, simplement de l'épicerie. Je crois qu'il y a des activités proposées aussi et des ateliers, il me semble. Les personnes du Grand Parc sauront que ça, ça se trouve à côté de YoYo -Yo Vidéo, à côté dans un centre commercial. Quoi. On sera ancré dans un, euh, dans un lieu bien défini. On fera partie en plus euh, d'un tout, du rempart bien, bien identifié. Donc ça, euh, bah, ça, ça ne peut être que mieux. Euh, ça sera régulier, ça sera tous les jours, même le samedi. C'est pas mal de travailler avec des bénévoles, parce qu'il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. Mais bon, tout le monde apporte sa connaissance, donc c'est très intéressant. Alternative Alimentation ne touchant qu'une dizaine de personnes, nous avons travaillé sur ce projet local Attitude afin de toucher beaucoup plus de monde et surtout de créer une mixité sociale. Pour, pour tous les adhérents, ça va être des bons moments, je pense, qu'on va passer ensemble. C'est une épicerie où on se rencontre, où on se parle, où les gens sont gentils, où ils m'aident à mettre les choses dans mon caddie. Euh, où moi-même je nettoie les tables quand c'est fini. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue euh, l'objet de lien social de l'association de de, de et euh, continuer à, à faire les ventes, notamment euh, dans les EHPAD. Une épicerie solidaire où se rencontrent les personnes qui ont des nécessités d'alimentation. De, et qui sont aidés par des structures telles que MDSI et CCAS, et des personnes qui peuvent, de façon solidaire, essayer d'amener à cette épicerie le petit plus qu'il faut pour qu'elle puisse devenir vraiment autonome. La nourriture, elle est fraîche, elle est, elle est saine, c'est ça qui est important. Et les prix sont raisonnables. Ce qui me réjouit, c'est que le projet prend forme. Voilà.